Les artistes Ils sont d'une autre race et ne le savent pas Ils sont d'un autre clan et se mêlent à vous Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras Vous les laissez passer, ils ne sont pas à vous Ils sont le clair matin dans vos nuits des tempêtes Ils sont le soleil noir de vos étés d'hiver Ils chantent dans la nuit à vos tempes muettes Ils plantent la folie au fond de vos galères Ils peignent le chagrin Dans les coquelicots Ils écrivent l'amour Dans vos chambres glacées Ils font plier le temps Sous l'aile d'un oiseau Ils font passer la vie Dans vos accords brisés Ils font la loi demain Quand tu vivrais hier Ils décident de tout Quand tu veux les soumettre Il y a vingt mille ans Qu'ils sont à leur fenêtre Il y a vingt mille ans ils crient dans le désert. Ils sont d'une autre race et ne le savent pas. Ils sont d'un autre clan et se mêlent à vous. Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras. Vous les laissez passer, ils ne sont pas à vous. Il y a vingt mille ans qu'ils te rentrent dans l'œil. Il y a vingt mille ans que tu ne les vois pas. Il y a vingt mille ans que tu voudrais les voir. Et si tu les voyais, eux ne te verraient plus. Ce sont des gens d'ailleurs, les artistes. Quelle Pampanya qui saladeira est sous le coude, Pampanya qui saladeira est il Pambania, puis à la dière la au mercat de la liberté, au petit joyeux de la vie, je ne le monde est de la un vous la vie, je ne vais la vie, je la la I'm The great, a a Iba. <musique> Juste parmi les nations, les ainsi que quelqu'un de dans cœur, dans des doux, et des doux m'a pas eu, on